Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog mes recettes naturelles Je suis Caroline et dans cette vidéo vous allez apprendre à réaliser ce savon à froid au café Ce savon est très intéressant à plusieurs titres D'abord au niveau de la composition puisqu'il contient euh, beaucoup de café, donc de caféine qui active la circulation Si c'est la première fois que vous faites du savon, stop, mettez la vidéo en pause Allez d'abord consulter les articles dont je mets le lien juste ici qui vont vous apprendre les bases de la fabrication du savon étape par étape. Vous allez aussi apprendre quelles sont les mesures de sécurité que vous devez absolument respecter. Si vous avez déjà l'habitude de fabriquer des savons chez vous, vous allez vraiment pouvoir vous amuser avec cette recette qui combine différentes techniques et qui donne un résultat super sympa. Comme je voulais vraiment avoir des couleurs très contrastées, j'ai décidé d'éclaircir euh, la couche du dessus avec de l'argile blanche. Tout simplement de l'argile blanche que vous trouvez euh, en magasin bio. Et pour avoir euh, une deuxième couche bien contrastée, j'ai intégré du charbon végétal. De la même façon, vous pouvez le trouver euh, en grosse quantité en magasin bio. Donc pour avoir deux couleurs qui sont bien nettes et bien différenciées. Et j'ai rajouté du mar de café dans les deux couches intermédiaires pour avoir un effet de texture. Je commence par verser la soude dans ma préparation à base de café. Puis je pèse les huiles liquides et je fais fondre au bain-marie doucement l'huile de coco et le beurre de cacao. Lorsque les deux sont prêts, je les assemble et je vérifie la température. Je vérifie également la température de la soude et lorsque les deux sont en dessous de 45 degrés, je vais pouvoir les mélanger. Et donc je verse tout doucement la soude sur le manche de mon mixeur dans la préparation du savon et je commence à mixer doucement jusqu'à atteindre une trace fine. J'ai deux grands pots dans lesquels je vais verser 400 g de pâte et deux de taille plus petite dans lesquels je vais verser 200 g. Lorsque c'est fait, je vais maintenant ajouter les colorants. Donc, dans un des grands pots, je verse une cuillère à café d'argile blanche que j'avais diluée au préalable dans de l'eau. Je fais la même chose dans un petit pot. Ensuite, je vais passer au charbon végétal que j'ai dilué dans de l'huile végétale avant. Donc, Je verse une cuillère à café et demi. Puis, dans le dernier pot qui reste, je verse deux cuillères à café de marre de café. Pour mélanger les couleurs, je commence toujours par la couleur la plus claire et je vais vers la plus foncée. Donc avec mon mixeur, je commence par donner quelques pulvérisations dans les deux pots qui contiennent de la couleur blanche, puis celle qui contient le charbon végétal et je terminerai par le mar de café que je vais mélanger plutôt au fouet. Le truc pour que ça marche, c'est de verser la première couche, ensuite on va taper une fois ou deux le moule sur la, le plan de travail hein, pour bien lisser la première couche et on va tout doucement verser la seconde en rapprochant la spatule le plus près possible de la pâte à savon de la première couche et on va faire glisser tout doucement la seconde pour essayer de ne pas créer vraiment de, de dépression pour pas que la pâte s'enfonce dans la couche du dessous on lisse bien l'intérieur du bol pour éviter de laisser des traces et on fait la même chose pour la couche d'après. Et lorsqu'on a atteint une trace très épaisse, on va verser sur le haut du savon. Donc on voit à l'écran, là ça fait des petits morceaux, c'est vraiment bien épaissi. Je verse toujours sur ma spatule pour ne pas déranger la couche précédente. Donc avec une cuillère, je vais repousser doucement la pâte à savon en faisant des petites ondulations de part et d'autre de mon dessus pour créer un décor ondulé. Et je termine par positionner quelques grains de café pour la déco. Il faut bien les enfoncer pour qu'au moment où le savon va solidifier, il soit bien emprisonné dans le savon. Dernier petit truc, je vaporise de l'alcool à 90 sur le savon pour éviter la formation de cendres de soudre et je couvre avec du film alimentaire Merci d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu et que vous prendrez autant de plaisir que moi à fabriquer ce savon chez vous C'est un cadeau qui fait toujours plaisir à offrir Si la vidéo vous a plu, un petit pouce bleu Abonnez-vous aussi à la chaîne pour être tenu au courant des prochaines vidéos. Et puis n'oubliez pas, vous êtes libre de recevoir gratuitement mon guide pour parfumer les savons avec les huiles essentielles. Je mets le lien pour le recevoir juste sous la vidéo. Vous y trouverez également le lien vers l'article complet qui se trouve sur le blog Mes recettes naturelles qui détaille toutes les étapes pas à pas pour refaire ce savon.